Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur la collaboration, où on va voir vraiment les aspects théoriques. Quand on regarde la théorie sur la collaboration, il est souvent évoqué qu'il faut mettre en place en amont différentes choses, qu'on ne peut pas commencer directement à demander aux élèves de collaborer sans leur avoir appris à collaborer, sans avoir mis en place les outils pour collaborer. Donc Tout d'abord, le travail de groupe, ça s'enseigne. Nous, en tant qu'enseignants, on peut leur apprendre les différentes méthodes qui vont faire que le travail de groupe va être efficace. Un point important, c'est d'arriver à orienter vers des buts de maîtrise et non des buts de performance. Et on va voir plus tard dans cette vidéo que l'activité qu'on a mise en place est très importante pour cela. Du coup, dans la classe, pour une activité ou surtout pour toute l'année, on va mettre en place une interdépendance positive entre les élèves. C'est-à-dire qu'il faudra faire en sorte que même le moins bon de la classe puisse apporter quelque chose au meilleur de la classe. Et bien sûr, vice-versa. Et idéalement, introduire avec les élèves tout au long de l'année une distance métacognitive, c'est-à-dire qu'ils doivent réfléchir à comment ils travaillent ensemble, comment ils apprennent ensemble, comment leur cerveau fonctionne individuellement et en groupe. Là, c'est vraiment l'idéal. On est dans, dans un monde parfait, mais c'est ce qu'on veut viser, évidemment. Et enfin, l'enseignant doit changer de rôle. Il n'est plus celui qui transmet le savoir dans ce genre d'activité. Il est l'accompagnateur. Il doit s'effacer le plus possible au profit, au profit du groupe. Donc, Tout d'abord, on pourrait distinguer deux types de collaborations. Les collaborations où la performance du groupe peut aller à l'encontre de la performance individuelle et là où les, les activités où on arrive à, à mettre ensemble les performances de groupe et les performances individuelles. Donc Parfois, mettre en opposition la performance du groupe et la performance individuelle, ça peut être positif. Ça va faire des interactions de compétition. On peut penser au sport par exemple. Euh, si dans un sport collectif, il y a un joueur qui se débrouille très très bien, euh, les performances du groupe vont fortement dépendre de lui. Du coup, dans une activité plus classique de classe, euh, si tous les élèves ont la même information, eh ben forcément, ils peuvent se mettre en compétition. C'est-à-dire que dans un même groupe, les meilleurs élèves vont essayer de tout faire pour bien réussir. Les moins bons élèves vont au contraire essayer d'éviter puisqu'on n'a pas besoin d'eux. Les meilleurs élèves n'ont pas besoin d'eux pour travailler. Du coup, il va y avoir donc ces, ces stratégies d'évitement, ce rapport compétitif, mais parfois des conflits socio-cognitifs qui peuvent être intéressants. En gros, c'est quand on fait des débats, tout le monde a les mêmes informations, mais même... N'importe quel élève de la classe peut apporter une idée intéressante. À ce moment-là, c'est intéressant d'avoir des, des interactions de compétition. Mais la plupart du temps, on veut plutôt allier la performance du groupe et la performance individuelle. Du coup, les interactions vont être promotionne, promotionnelles. Les, les meilleurs élèves vont aider les, les moins bons, mais les moins bons vont pouvoir aussi apporter leur aide aux meilleurs. Et donc l'activité qu'on va mettre en place va être très importante pour cela. Un exemple d'activité, donc il y a des activités où on va donner des rôles à chacun, donc chacun aura son rôle à jouer, ça sera positif. Un autre type d'activité, c'est lorsqu'on donne des informations différentes à chacun. Du coup, disons le moins bon élève de la classe il est quand même porteur d'une information que le meilleur a, dont le meilleur a besoin. Du coup, ils sont en interdépendance informationnelle et le, chaque élève est responsable de son information. Et on a une responsabilité individuelle, on va devoir rentrer en interaction avec les camarades de notre groupe parce qu'on a une information, on détient une information qui est importante pour résoudre l'énigme, trouver la réponse, mener à bien l'activité. Un exemple très concret, un texte d'anglais. Chacun a le vocabulaire du texte, mais divisé en quatre parties. On n'a pas le droit de donner la feuille à quelqu'un d'autre. Donc quand on doit traduire un mot, il faut que chacun soit attentif à son vocabulaire à lui pour donner la traduction à tout le groupe. Du coup, on est porteur de cette information, qu'on soit meilleur de la classe ou moins bon de la classe. Du coup, il y a aussi des choses à éviter lorsqu'on fait des travaux collaboratifs. Il ne faut pas que les tâches soient redondantes. On ne va pas faire du drill, on ne va pas refaire des tâches encore et encore. C'est encore mieux si c'est des activités de découverte, évidemment. Il faut bien viser la zone proximale de développement, puisque les élèves peuvent faire des exercices individuellement, ils vont avoir du mal avec d'autres exercices, mais en groupe, ils peuvent aller un peu plus loin. Donc, il ne faut pas donner les exercices trop simples à un groupe, des exercices qu'on donnerait à un individu seul. Les groupes ne doivent pas dépasser cinq personnes, c'est vraiment un grand maximum pour plein de raisons. On pourrait donner plein de raisons théoriques, mais aussi des raisons très pratiques, c'est qu'après, on est trop loin pour discuter, par exemple, et collaborer efficacement. Et du coup, le rôle de l'enseignant en fin d'activité, c'est de faire un retour, un feedback sur les interactions qu'il a pu voir en œuvre au sein des groupes. Ça, c'est très important et c'est comme ça qu'on va améliorer la collaboration. En amont, l'enseignant prépare à la collaboration et en aval, il donne son retour sur ce qui a bien marché et ce qui a moins bien marché. Et du coup, les élèves aussi entre eux peuvent participer et euh, donner leur avis sur ce qui a bien marché et ce qui n'a pas marché pour le reproduire ou au contraire l'améliorer lors de la prochaine interaction. En conclusion, la compétition peut détourner du travail. Parfois, c'est intéressant, mais en général, ça détourne du travail des élèves, surtout ceux qui veulent éviter le travail. La zone proximale de développement, ça a été développé par Vygotsky. C'est très important à prendre en compte et prendre en compte aussi que pour un groupe, c'est pas la même que pour un individu. Et puis, je peux vous conseiller ce livre de Céline Books, Apprendre à coopérer, puis coopérer pour apprendre » avec des pistes très concrètes à mettre en place en classe. J'espère que cette vidéo vous a donné des premières pistes. N'hésitez pas à poser des questions lors de notre rencontre ou sur le forum.